Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct. sur Congo Live Télévision. Nous sommes les samedis 15, euh, voilà, 15 avril 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Ce matin, nous recevons en direct et en exclusivité, Monsieur Placide, militant de la lutte, chère, activiste activiste droits Brésil. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour Messieurs les journalistes, et bonjour encore une fois à nos fidèles téléspectateurs. Qui nous suivent de partout dans le monde entier et nous disons encore euh, bon week-end à tout le monde merci dernier numéro pour cette semaine euh, euh, messieurs placide on, on commence par cette actualité nous avons appris qu'il y a eu en tout cas accrochage disons, des affrontements depuis hier soir jusqu'à euh, jusqu toute la nuit de, de, de, de, de ce samedi entre l'armée burundaise et les rebelles d'IM23 euh, qui ont tenté de pénétrer à Sake. En tout cas, les militaires burundais déployés dans les cadres de l'EAC étaient stricts, ont repoussé farouchement les rebelles du M23. Comment vous analysez cela D'abord... Euh, Il faut préciser que c'est le premier combat livré par les Burundais contre les rebelles. D'abord, euh, avec euh, ces, ces débits des accrochages, nous festigeons ce, que, ce qui est comme euh, une mauvaise foi, de, de la part du Rwanda, qui est le pays agresseur, vu que c'est le pays qui ne veut pas à tout prix euh, accepter ou bien soit observer et laisser cesser les faits comme ça a été euh, annoncé par euh, les différents chefs d'État, membres de cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Et à part ça, il faut aussi souligner que par rapport à tout cadre avec la relation entre euh, différents pays, s'il y aurait des pays amis à la République de Nkati du Congo, il faut préciser qu'il s'agit bel et bien du Burundi. Et c'est pourquoi vous avez vu tellement que le Burundi est en froid du point de vue relationnel avec les régimes de Kigali, à tout prix la présence des troupes burundaises euh, du côté ouest de la ville de Goma, c'est vraiment quelque chose de par rapport à l'armée rwandaise qui travaille sous couvert du M23. Et au-delà de ça, c'est encore une fois de plus une preuve palpable montrant que les Rwandais n'ont pas cette bonne volonté de pouvoir observer la pacification de la sous-région. C'est pourquoi... Il se lance toujours à des offensives, mais chose qui ne sera pas possible parce que avec la détermination de, de, de, de, de cette force des troupes ougandaises, nous sommes sûrs et certains que les Rwanda, avec son, son, son chef de chasse qui est la rébellion de M23, ne va pas percer. Euh, dans les côtés ouest elle ne va pas réussir à, à percer dans la République du Congo, elle ne va pas réussir à conquérir encore une fois de plus des territoires. Donc là où euh, la rébellion 23 se trouve c'est déjà assez et ce qui reste c'est seulement les repousser et les pousser jusqu'à quitter les territoires de la République du Congo. Le Brunais ne décolle pas, il a... Il réplique la sans pitié au M23. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, le Burundi c'est un pays qui est en froid du point de vue relationnel avec euh, le régime de Kigali. Mais aussi c'est ce qui fait en sorte que euh, nous puissions nous pencher sur cette manière euh, d'observer. Parce que euh, lorsqu'on dit toujours euh, l'ennemi de mon ennemi, ok « C'est mon ami okay. ». Donc, c'est dans ce contexte-là, comme le Burundi est l'ennemi de notre ennemi qui est le Rwanda, c'est-à-dire, en quelque sorte, nous pouvons conclure que le Burundi, maintenant, devient notre ami. Nous, la République du Congo. Et avec les attaques de la rébellion du M23, Certainement, il fallait que les troupes burundaises commises là au côté ouest de la République puissent se répliquer comme il, fait, comme il se doit. Parce que euh, en soi, ils ne pouvaient pas quand même rester bras croisés lorsque euh, l'ennemi progresse avec force. Donc c'est dans ce contexte. Donc pour les Burundais, les Congolais peuvent les faire confiance Vraiment, même depuis longtemps, mmh. les Burundis restent toujours... Euh, euh, amis sincères à la République du Congo. Ce n'est pas vraiment de l'hypocrisie, mm -hmm. comme, euh, comme, euh, mm -hmm. comme avec les Kenya, comme avec l'Ouganda, comme avec le sud Soudan. Donc, nous, euh, en quelque sorte, il peut y avoir une dose de confiance euh, envers euh, euh, les Burundis. Alors, la question, on annonce toujours, retrait M23, les gens qui se retirent, ils partent où Parce qu'on nous parle des rebelles qui se retirent, si les hommes réellement retirent, les armes, les véhicules qu'on a ils sont où En soi, ça c'est une guerre asymétrique et l'ennemi, il est tellement malin, il est tellement malin, partant de, de, de la guerre médiatique. Nous, comme population... Nous jugeons de tout ce qu'il y a comme retrait, comme publicité sur, sur des journaux, sur les médias. Ce ne sont que des, des, des retraits fallacieux. Le M23 ne bouge pas en réalité de toutes les entités jadis conquises. Euh, ils peuvent juste faire semblant d'enlever certains de leurs éléments dans différents territoire, mais euh, il reste dans les pourtours. Donc, c'est là où même, vous avez compris, il y a l'incident qui est survenu avant-hier avec euh, les, les Ouazalendo. Ok euh, c est, c est, On ne s'attendait pas si euh, les M23 était déjà là parce qu'il y avait des communiqués officiels ni de la part de l'EAC, même euh, des, des, des, des autres journaux, nous rassurant certainement qu'il y a un retrait effectif de, de cette fameuse rébellion du M23. Curieusement, lors euh, des patrouilles et des, des, des de reconnaissances, les jeunes se sont heurtés à leurs troupes. Donc, là, on a vraiment déniché assez l'ouvert que tout ce qu'il y a comme communiqué de la part du QG de, de, de, de, de, de, de, de l'EAC, c'est de la tromperie pure et simple. Et même lorsqu'ils nous, ils nous disent que les, les rebelles de 23 se retirent des différentes entités, c'est vraiment faux. C'est une façon juste de tromper la vigilance de l'opinion internationale du fait que euh, ces gens euh, veulent nous montrer qu'ils sont en train de, de, de, de sont de bonne foi à respecter euh, les cesser les faits, pourtant c'est faux et la preuve en est qu'ils ont déjà lancé encore des offensives, donc tout ce qu'il y a comme retrait, c'est un pur mensonge et notre gouvernement, même toute la communauté internationale ne doit pas se fier euh, au communiqué de, de, de, de, du qui j'ai de l'EAC parce que euh, en soi c'est vraiment un complot et nous avons compris c'est même cet EAC surtout là où il y a des troupes kenyans, kenyanes déployées mais aussi des troupes des troupes ougandaises c'est là où il y a toujours de, de, de, de, de l'hypocrisie, c'est là où il y a des jeux de ping-pong nous montrant effectivement que sont déjà retirés mais entre temps, ce sont eux-mêmes qui hébergent les, les rebelles du M23 donc, c'est en ces termes-là que nous disons, c'est vraiment uh, fallacieux les retraites de 23 et l'opinion ne doit pas se fier à ce genre de communiqué. Et à quoi jouent les Ougandais, les Kenyans que vous dites Ces gens nous trompent, ces gens jouent à l'hypocrisie. C'est comme si, et d'ailleurs, moi je dirais apparemment, c'est ça même la réalité, ils ont un agenda à eux qu'elles veulent à tout prix nous imposer. Et cet agenda, on ne peut pas nous voiler la face il s'agit bien de la balkanisation de la République va dire, du Congo. Que ça et ça ne va pas réussir, d'autant plus que euh, leur cauchemar, c'est juste que la population n'est pas prête à cohabiter avec la fameuse rébellion du M23, parce que cette rébellion a longtemps endeuillé nos familles et vraiment c'est impossible de pouvoir cohabiter avec ces éléments. C'est pourquoi même nous disons, leur plan ne va pas échouer parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date euh, euh, depuis 1994. Maintenant, euh, ils veulent à tout prix concrétiser ces plans. Malheureusement, ils n'ont pas de chance. Alors, le président de a dit rester fermé la fois passée. Il a montré qu'en tout cas, pas question d'ouvrir les portes au M23. Et après, on a vu des réactions misclées côté M23. On a vu la réaction de Bertrand d'ici mois. En tout cas, ça vous dit quoi c'est une position que nous saluons et nous continuerons toujours à saluer La position du président Félix-Antoine Chilombotisekedi. Et comme population, nous allons juste recommander à notre cher président de pouvoir maintenir cette position. Euh, bon. En soi, c'est bien lui l'égard de la nation, il est censé protéger les, les, les intérêts, il est censé suivre la volonté de la population. Dialoguer avec la rébellion de 23 ce serait une autre manière d'humilier la république et de, de, de, de cracher sur euh, tous nos, nos, nos compatriotes qui sont déjà décédés à cause de cette bavure d'insécurité causée par euh, la fameuse rébellion du M23. Et ça ne peut que susciter des réactions du côté ennemi parce que, en soi, l'ennemi n'a pas encore compris que les, les, les, les problèmes, les, leur stratégie s'est déjà révolue. Hein, révolu. Ils pensent que de la même manière dont ils étaient intégrés facilement dans les institutions de la République, actuellement ils peuvent encore les faire. C'est déjà révolu. La Rébellion du 23 doit comprendre que la population et même la République en a déjà marre avec euh, leurs jeux Zafantin visant à provoquer des guerres pour ensuite revenir encore vers eux et les négocier et puis imposer la République euh, ce dont ils veulent et puis ça serait encore une autre manière de fragiliser nos institutions, une autre manière de fragiliser euh, euh, la République tout entière. Donc, pour nous, c'est vraiment une position que nous nous encourageons, nous saluons et nous appelons les chefs de l'État à tenir jusqu'au bout afin de montrer quand même euh, cette suprématie de la République. Parce qu'on ne peut pas quand même continuer à s'agenouiller devant les gens qui, qui, qui n'ont pas cette, cette conscience humaine. Hein, nous avons déjà perdu plus de 10 millions de vies c'est vraiment assez et drôle encore le président suisse lors de son passage il a reconnu l'agression externe il a reconnu sans, euh, sans, sans pour autant citer les Rwandais chose que nous déplorons chose que nous fustigeons pourquoi est-ce que, est que toutes non, les non non reconnaître l'agression c'est une chose mm -hmm. les reconnaître l'agression c'est une et chose citer, euh, et pointer et citer effectivement euh, les pays auteurs de cette agression, ce serait quand même euh, une manière de nous prouver en, en ce sens que c'est vraiment, euh, les, les, les, euh, vraiment quelqu'un quelqu à qui nous pouvons compter. Donc c'est en soi cette dimension-là que nous voulons entendre de l'opinion internationale. Et aussi longtemps que l'opinion internationale ne veut pas à tout prix pointer du doigt le Rwanda qui est effectivement le pays agresseur, la donne ne va pas changer et nous n'allons pas espérer qu'il y aura quand même leur appui. Et c'est pourquoi nous ne continuerons pas à pointer du doigt aussi l'opinion internationale, partant de leur complicité dans cette crise nous imposée par les Rwanda Donc, c'est en bref, c'est ça, monsieur le journaliste. Vous avez évoqué la visite du président de la Confédération suisse, Monsieur Allé, qui est arrivé hier à Goma. Il s'est entretenu avec les gouverneurs Panda le dîner avant de... Est partir oui, au cas de déplacer de Bouchagara. Après, le président s'est envolé pour le site qui vous à Bukavu. Il a été récit, accueilli au pied d'avion par le gouverneur Théo Ngwabije et Cassi Il est prévu qu'il raconte également les prix Nobel de la paix. Mais sa visite au qui vous semble nécessiter trop de commentaires sur les réseaux sociaux. Plusieurs Congolais s'interrogent pourquoi aujourd'hui la plupart des autres personnalités qui viennent au Congo partent au site Kivu et surtout rencontrer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege C'est vrai, on sait qu'il a personnalité aussi au monde. C'est un prix Nobel de la paix, un médecin. Il est reconnu avec tout ce qu'il a fait. Il fait comme boulot. Ça vous dit comment vous analysez, vous commentez Pourquoi c'est le mal à tête de Mukwege visiter au site Kivu En soi, tous ceux-là qui ont attribué au prix Nobel bah, monsieur, le docteur Denis Mukwege c'est mm -hmm. prix Nobel, c'est l'Occident ouais. c'est l'Occident et vous allez voir, on dirait le prix Nobel euh, Denis Mukwege mm -hmm. il est le chouchou de l'Occident il est le chouchou de l'opinion internationale si on peut comprendre dans ce terme les Donc, protégés, alors, il est le protégé de, de, de la communauté internationale bah, Ok, c'est leur manière ah, de voir. On ne sait pas. On ne n'affiche pas ses intentions. De, de, on, ne plus plus. Pas, on ne sait pas leur plan. Okay. Mukwege actuellement, il est. Apparemment, il se penche déjà dans la politique parce qu'il manifeste certainement son ambition de okay. pouvoir postuler en tant que président de la, candidat président de la République. Est-ce qu'elle la chance Non, tous les Congolais ont cette chance. Une fois c'est lancé, non, tous les Congolais peuvent, non, tous, les, la Congolais, chance tous les, Congolais les mêmes chances d'être élus. Ça dépendra maintenant des stratégies que chacun va utiliser sur le terrain mm -hmm. pour se faire consommer par la population. Et selon vous, les stratégies de ce est il, il est consommable par je, je ne saurais pas prédire ça parce que je me retiens de ne pas être comme si je suis en train de faire une campagne d'une quelconque personnalité. Mm -hmm. C'est un Congolais comme tous les autres, et partant de son équipe, je ne sais pas comment il planifie, il prépare son électorat, mais quant à moi, je dirais, toutes les visites des grandes personnalités sont penchées sur le docteur Denis Mukwege, ça, ça, ça ne peut pas rester... Ça ne peut pas laisser indifférent l'opinion nationale, hein Et nous savons très bien, nous savons très bien que quelque part, la communauté internationale, plus précisément l'Union européenne et les États-Unis, sont aussi complices de notre misère. Et maintenant, si ces gens euh, rendaient visite uniquement au, au prix Nobel de Denis Mukwege, plus précisément chez lui à Bukavu, ça peut susciter toujours des réactions. La, la grande partie également de sa fondation, elle est financée par euh, euh, la, la Fédération Suisse. Il faut reconnaître cela. C'est ce que nous disons. On ne va pas entrer dans sa cuisine interne. Hein, sauf que si on pouvait rester superficiel, on comprend qu'il y a quand même. Des liens tellement renforcés, des liens approfondis entre euh, cette communauté internationale et lui en tant que le prix Nobel. Parce que ce sont eux qui, qui, qui, qui l'ont façonné et on ne peut pas quand même se voiler la face. Le docteur Denis Mukwege, il est vraiment les chouchous, il est le protégé spécial de la communauté internationale. On parle encore politique. Moïse et Matata Pogno. Ils se sont tous réunis. Nous avons suivi chacun se propos, sa déclaration à Lubumbashi. En tout cas, ils se réunissent pour les, les, les, les, la prochaine présidentielle de décembre. Mais jusque-là, ils n'ont pas, pas encore dit si. Ils n'ont pas encore dit par rapport à une candidature commune. Mais, mais qu'est-ce que vous attendez de ces deux? Et ces quatre, il faut dire, c'est parmi aussi les grandes têtes de l'opposition aujourd'hui au Congo. Hein. Oui, oui. Leur union serait vraiment saluée toujours aussi par la population congolaise. Parce que vous savez, l'opposition joue... La population congolaise soutient les chefs de l'État. Non, non, eh bien, et on ne on, on, on peut pas confirmer ça parce qu'en soi, il y a beaucoup de divergences. Mm -hmm. Il hein, y a beaucoup de divergences et par rapport que, au -ce soutien. C'est vous qui avez fait poids au président Tshisekedi tu aujourd'hui qui semblait prendre vraiment, les, comme je l'ai dit tantôt, comme d'autres analystes disent, Tshisekedi tu qui a semblé prendre vraiment les taureaux, s'il si faut le dire comme ça semble prendre la situation en main. Mais pourquoi pas Ce que je disais, c'est que tout ce dont nous traversons actuellement, c'est parce que l'opposition n'était pas encore organisée. C'est parce que l'opposition était tellement distraite au point de laisser juste de l'espace, au point d'ouvrir de, de les couloirs au régime actuel. Et l'opposition joue un très grand rôle dans un pays purement démocratique. Et maintenant, S'ils si pensent vraiment que euh, l'organisation, euh, ou soit leur union, serait une manière de jouer un contrepoids contre le régime actuel, nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance. Euh, mais aussi, il faudrait que cette organisation se manifeste effectivement par leur flexibilité. Parce qu'en soi, parmi les quatre grandes personnalités de l'opposition actuelle dans la République, il faut les reconnaître. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont un certain ego. Et je ne sais pas s'ils si vont aboutir à une candidature commune. Pourtant, c'était ça même les souhaits d'une de, de, de de, grande majorité de la population congolaise. Si ce n'est pas le cas... Vraiment, ce serait encore une peine perdue. Et au-delà de ça, ce serait vraiment encore une autre, un autre couloir au chef de l'État actuel de pouvoir briguer son deuxième mandat. Parce que si ces gens ne parvenaient pas à s'organiser, leur désordre profiterait au régime actuel. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Nous ne pouvons que le souhaiter aussi bonne chance. Ce sont les dignes fils du terroir et tout ce qui va tôturder, Bon, si ça va permettre à ce que euh, ça puisse refléter euh, les souhaits de la population, ok, nous ne pouvons que les souhaiter bon chemin. On finit par euh, cette triste nouvelle. Goma en tout cas, euh, aujourd'hui c'est devenu comme un des euh, morts chaque jour à on compte une dizaine de personnes lâchement partir depuis le début de ces mois. En tout cas, qu'est-ce qui se passe Hier, nous avons appris encore euh, qui, de, nous avons appris les, les, les, la théorie des, des personnes encore là. Pendant à hier, -hier c'était trois aussi. Qu'est-ce qui se passe C'est de de siège qui est là, il faut le dire. C'est tellement triste et déplorable lorsque, sous état de siège, il y a encore plus de morts que lorsqu'il y avait les, les, les pouvoirs civils. Donc, c'est tellement déplorable et très triste. Le constat est amer. Et actuellement, nous pouvons dire que les autorités militaires, apparemment, ne sont plus à mesure de contrôler les armes qui circulent parce qu'on ne parvient pas à comprendre. C'est toujours des personnes. Euh, armés, okay on ne sait pas si ce sont des militaires, on ne sait pas si ce sont des civils, mais il faut reconnaître qu'il y a des armes qui circulent librement maintenant dans, dans, dans, dans toute la ville et ça serait même à l'origine de cette montée de l'insécurité urbaine dans la ville de Goma. Et à part ça, il faudrait aussi euh, dire que les autorités militaires ne font que user des stratégies antiques. Pourtant, euh, les criminels, eux, sont déjà dans une autre étape. Les criminels ne font que user maintenant des stratégies maintenant modernes, une fois pour contourner euh, tout ce qu'il y a comme stratégie. C'est pourquoi nous pouvons recommander aux autorités militaires au niveau provincial de pouvoir adapter les stratégies euh, de protection. Par rapport aussi aux stratégies des, des, des, des rebelles, ou que ce soit des criminels. Et les phénomènes 40 volaires. Les phénomènes 40 volaires une désolation dans l'opinion, plus particulièrement dans l'opinion euh, au sein de la ville de Goma. Et la population... Pointe du doigt toujours euh, ah. l'emplacement de, de nos deux camps. Les deux camps sont mal placés dans la ville. Vraiment, c'est tellement triste. Cette question-là, on va creuser parce qu'il y a également, je, je, je pense que les autorités auraient, auraient plutôt ouvert des enquêtes pour tenter de comprendre la, la, la cause vraiment de cette, cette montée de la, de la criminalité humaine dans la ville. Merci, monsieur Placide de nous avoir accordé cet entretien ce week-end ce samedi. Je te souhaite également de passer un excellent week-end. Parlement, merci. Chers journalistes, mm -hmm. bye bye. Merci, mesdames et messieurs. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Et donc, euh, voilà. Nous vous disons bye bye. Bye.